C'est le moment des déclarations du député. Le député de Sudbury. Merci, M. le Président. L'Ontario était un chef de file quand on a créé notre premier système sans faute pour aider les anciens. Mais sous la SASPAT, on couvre moins de lieux de travail que d'autres provinces au Canada. Des employés qui travaillent dans les maisons de groupe, dans les banques, à l'aide sociale, aussi bien que professionnels et des services techniques, ne sont pas couverts par la SASPAT. Ça laisse un million de travailleurs en Ontario sans protection de la SASPAT ça a un impact euh, plus fort sur les femmes, les travailleurs racialisés. Et J'ai euh, parlé avec Jacqueline Hades qui sonne l'alarme depuis des années et elle travaille dans le réseau de services aux personnes ayant des déficiences intellectuelles ou des gens qui ont des euh, défis politiques ou euh, mentaux et donc cela ne euh, toutes sortes d'emplois ont des problèmes à de, de répétition, etc. Le rapport sur la revue de la Commission de la sécurité professionnelle et des accidents de travail a dit qu'il faut couvrir plus de travailleurs, ceux qui travaillent dans les euh, milieux résidentiels avec travail. Tous les travailleurs ont le droit d'avoir ce qui est juste. 100 des travailleurs devraient avoir des dédommagements pour les, la maladie, les blessures, pendant qu'ils travaillent. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration de député. La députée de Flanborough-Glanborough. Merci. Je prends la parole pour féliciter Hedel Shipyards dans ma circonscription de des qui ont signé un contrat longtemps avec Sisben pour... Euh, construire des pièces détachées de euh, bateaux. On va donner euh, des euh, échelles aussi bien que de main courante pour les, les bateaux et ça va créer de bons emplois pour les usines de Hamilton St. Catherine's et, et Thunder Bay pour Ethel. Ce contrat va créer d'emplois partout en Ontario dans le secteur avancé, la chaîne d'approvisionnement et va générer d'autres occasions à Ethel d'avoir des modules de bateaux dans l'avenir. Cet investissement est une bonne occasion pour les travailleurs et va aider à revitaliser l'industrie de construction de bateaux de la province. Ça veut dire que les usines de bateaux vont jouer un rôle dans la stratégie canadienne de construction de bateaux. Le, notre premier ministre provincial a envoyé une lettre au premier ministre fédéral afin qu'Etho puisse aider à construire le nouveau bateau brise-glace et parce qu'on pense que nous avons, il y a le, le commerce et le pays. C'est très important. Hamilton, Hamilton on a un des secteurs de manufacture les plus avancés au monde. Et cela démontre que les mesures que notre gouvernement a prises pour rendre la province plus attirante à des entreprises comme Shepherd Shipyards uh, créent beaucoup plus d'emplois et de reprise économique. C'est juste. Déclaration de député, la députée d'Oshawa. Merci, monsieur le Président. J'ai pris la parole pour défendre les, zoos, les terres humides importantes, en particulier quant à la région d'Homme. Je demande à ce ministre ambitieux d'arrêter de causer de problèmes au, au, à l'environnement et de ne pas retirer la protection. Il ne faut pas affaiblir les bureaux de protection de la nature. Et il ne faut pas attaquer ce, ces bureaux, qu ce qu'on a impliqué dans l'annexe 6. Et il faut enlever l'annexe 6 du projet de loi sur le budget. La, et on recommande que le gouvernement appuie les bureaux de protection de la nature. Et en novembre, les chefs de l'Ontario ont envoyé une lettre au premier ministre qui disait le suivant. Nous, les personnes de traité, on a une ordre de soignage des ministres. Et dans le territoire... Euh, traditionnel euh, du groupe Williams avant la Confédération. Et donc, il faut qu'on participe à ce qu'on redéfinit ce complexe. Ça serait une mauvaise chose si on piétinait sur les droits de traité. Euh, L'autorisation de mesures de ministériel est vraiment quelque chose de mauvais. Il faut, pas, il faut protéger l'environnement. Monsieur le Président, beaucoup de gens dans la province disent qu'il faut arrêter l'attaque sur les terres humides, euh, le milieu et il faut qu'on puisse on ne donne pas l'intérêt la priorité aux intérêts privés. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Déclaration de député, le député de Whitby. Merci. Tard, la semaine dernière, le gouvernement a annoncé qu'il donne plus de 2 millions de dollars pour appuyer les 4-7 centres d'entreprise des PME menés par le centre des de petites entreprises de, pour créer un nouveau réseau pour reprise après la COVID-19 pour les PME. Ça va améliorer euh, la capacité des centres pour appuyer les PME menées par euh, Theresa Shaver, directrice générale du Centre conseil aux entreprises. Le réseau sera un portail central où les entreprises peuvent avoir accès à des outils numériques, à être en contact avec des mentors, recevoir des renseignements sur des programmes gouvernementaux. Et par ce réseau, 100 000 PME en Ontario peuvent être atteints. Comme vous savez, les PME sont vraiment les pines dorsales de l'économie ontarienne et font pas, fait beaucoup de... de de, ont passé beaucoup de difficultés pour protéger leurs employés. Donc, ce centre bâti sur l'aide que ce gouvernement a donnée aux PME et inclut le plan de relance des rues commerçantes. Merci, M. Le, le Président. Merci, très déclaration de député, la députée de windsor West. Merci, j'aimerais parler de l'annexis du projet de loi 229, projet de loi budgétaire. Beaucoup de mes concitoyens m'ont contacté et des députés du gouvernement pour exprimer leurs préoccupations quant à l'annexe qui est le dernier effort du gouvernement fort pour enlever les protections environnementales en Ontario en réduisant les pouvoirs des bureaux de protection de la nature pour euh, de aider euh, les promoteurs immobiliers privés et faire moins pour les inondations. On a décidé de dépasser les euh, bureaux de, de protection de la nature et on va directement au ministère. C'est une préoccupation pour la région de Winter-Essex. <inaudible> et on a donné un statut au South Cameron Woodlot Damascus. Euh, and D'enlever le statut, ouvre la porte à la construction des 50 entre du Woodlot, ce qui est critique pour les inondations. Avant ce que le euh, Premier ministre a fermé le bureau du commissaire à l'environnement, on a lu dans rapport que ça peut aider à une région de 70 fois sa taille euh, pour pour éviter des inondations. On a vu beaucoup d'inondations dernières et c'était choquant d'avoir la nouvelle qu'on annulait, on retirait ce na habitat naturel et cette protection contre les inondations. C'est pourquoi mes concitoyens sont concernés et on pense que ça va augmenter avec l'annexe 6 du projet de loi de 129. On demande au gouvernement d'un côté de ne pas aider les promoteurs qui sont leurs amis, qui veulent juste faire de l'argent. Soyez, soyez du côté des familles et la mienne qui ne peuvent pas perdre leur maison quand il y a une inondation. Défendez les espèces en danger et l'habitat naturel et enlevez l'annexus du projet de loi 229. Merci. Merci. Merci. Déclaration de député de la députée de glenn prescott Monsieur, Monsieur le Président, puisque c'est l'une de mes de dernières déclarations avant qu'on se laisse pour les Fêtes, je tenais à sincèrement remercier chacun et chacune ici dans cette chambre, dans cet édifice, et tous ceux et celles qui nous appuient dans nos travaux parlementaires de la maison. Ce n'est vraiment pas évident, considérant la nature de notre travail, le fait qu'on doit effectivement être ici en personne, faire le voyagement à Comté-Toronto, gérer notre personnel, aider nos commettants, etc. Malgré ce stress, anxiété et ajout de travail, je crois qu'on a travaillé de façon constructive, en réelle collaboration. Euh, dans, pa, puisque dans l'espace de seulement trois mois, deux de mes propositions ont été adoptées par le gouvernement, alors ceci démontre qu'on peut et doit euh, continuer de proposer, débattre et travailler ensemble. Les Ontariens comptent sur nous, maintenant plus que jamais. On, on veut aider les gens en l'extérieur de ces édifices, nos concitoyens qui oublient que c'est les gens qui travaillent dans cet édifice qui rendent tout cela une réalité. Je veux remercier chaque personne dans cette chambre des députés, les greffiers interprètes qui sont très importants pour moi. La sécurité, l'administration, le travail que vous faites est indispensable au meilleur des temps. Et maintenant, pendant ces, cette période très difficile, je n'ai pas de mots pour dire merci. Merci beaucoup. Le député d'Oakville. Merci, Monsieur le Président. J'ai un honneur pour prendre la parole pour parler de l'importance d'acheter localement. Quand Noël et la saison des fêtes, ça vient, on cherche un cadeau parfait. De faire des achats localement, ça n'a jamais été plus important. Dans chaque partie de l'Ontario, les PME ont été frappées de plein fouet par la COVID-19. Il faut redonner parce qu'on nous donne tellement. À Oakville, on est des associations d'amélioration des entreprises qui ont besoin de Lake Lakeshore Road, récemment, a été rouvert par le conseil municipal avec la construction et un projet de paysager de la rue. Vous pouvez trouver de bonnes entreprises comme Bed, Seasons Oakville et Barrington's. Mon bureau de circonscription est au centre du village de la rue Kerr, et je connais beaucoup d'entreprises. Il y a Justine Speed's and Over. Le 4 décembre, on va avoir une cérémonie pour allumer le sapin Noël et que j'en cache sur les janvier. Et j'ai aussi la Bronte BIA, où il y a des magasins Lakeview Living. Uh, Plank, C'est juste certains des, des entreprises locales incroyables qui vont vous souhaiter la bienvenue à Oakville. Si vous cherchez un bon repas, un bon cadeau, massive consumption d'Oakville est l'endroit où aller. Et les PME sont très importants pour l'économie. Merci, Monsieur le Président. Une déclaration de député. Le député de Spalina Fortier. Merci, Monsieur le Président. J'ai parlé avec des douzaines de propriétaires d'entreprises depuis deux ou trois semaines et je me demande pourquoi les propriétaires des PME ont souffert pendant la pandémie. Ils ont besoin d'aide. Et il y a des entrepreneurs d'eux à qui j'ai parler dans euh, les, les affaires difficiles. Aaron Biden a une compagnie euh, de visite et, et lui et d'autres me disent que euh, le 1 dollars pour le pays, s'est pas assez et ils ont beaucoup de dettes et les euh, propriétaires d'entreprises peuvent pas payer. Et ils disent que c'est injuste envers les euh, propriétaires. J.M. Gantz, qui est la quatrième génération de propriétaires de 10 000 000, euh, pieds carrés. Pourquoi euh, et dans les, grands, euh, les grandes surfaces, on peut ouvrir? Lui, il peut juste avoir quelques gens. Les grandes surfaces sont ouvertes, font des millions, mais les entreprises euh, ne peuvent pas suivre. Les propriétaires disent que les conservateurs causent des problèmes aux, aux petites entreprises. C'est pas non seulement juste que ce gouvernement ne donne pas les soutiens que ces entreprises ont besoin pour survivre. Si ce gouvernement continue à les laisser s'effondrer, on va tous souffrir parce que ça va prendre des, des années pour nos économie surprise. Au gouvernement, écoutez ces propriétaires d'entreprises, ne donnez pas juste un peu de soutien, donnez-leur ce dont ils ont besoin pour survivre la pandémie. Merci. Déclaration de député. Le député de Mississauga-Lakeshore. Merci, M. le Président. Il a moi, mon projet de loi de député, la loi de prêt a été adoptée. Depuis essentiel, les aînés ont été bloqués d'avoir accès à la valeur du marché et de l'assurance-vie. La, si adopté, le projet de loi donnerait, moderniserait la loi sur l'assurance et donner l'option on a eu déjà. Les aînés ont déjà au Québec au Royaume-Uni, au Japon et ailleurs. Je veux remercier tous les gens qui ont démontré leur appui depuis à moi le professeur Steve Pover de l'université, Peter Martin à l'institut canadien des actuels et Michael Strain PDG de la compagnie d'assurance et le grand Orange Lodge. Ils voient que beaucoup de gens qui ont d'assurance ont des problèmes et euh, ça ne veut pas les aider de vendre la maison. Donc, basé sur une expérience, ils ont accès à la valeur de leur maison. Ce qui a été euh, ajouté pendant des décennies, ça peut les aider. Et ça, ça serait une option les plus importante pour eux. D'un autre côté, de renier aux consommateurs, accès aux valeurs euh, dans leur maison ou à un moment où ils ont besoin, ce n'est pas approprié. Monsieur le Président, je suis d'accord et j'ai hâte d'audience des audiences sur ce projet de loi au début de l'année. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Kitchener-Conestoga. Merci, Monsieur le Président. Il y a de cela deux semaines, j'ai partagé des nouvelles excitantes avec les aînés de ma circonscription. Notre gouvernement va de l'avant avec l'extension d'un foyer de soins de longue durée. Cette extension inclura plusieurs nouveaux lits. Nous aurons donc 192 lits qui seront disponibles. Nous savons que le gouvernement précédent a négligé les soins de longue durée en disant qu'ils ont, ont construit seulement 600 lits à travers la province. Les aînés de ma circonscription ont été laissés seuls. Créer des lits dans les, soins de, les foyers de soins de longue durée est ma priorité et le gouvernement fait des progrès. Je voulais aussi annoncer 41 millions de dollars de disponibles pour des projets. Nous allons nous assurer que les lits soient construits rapidement ainsi, quatre projets seront créés et 600 nouveaux lits seront, créés dans, seront construits dans la région de Long, de, Long, de Waterloo. J'aimerais remercier la ministre des Soins de longue durée pour que, et grâce à elle, nous avons pu créer des, plusieurs, de, plusieurs lits pour les résidents. Et j'espère voir plus de changements en ce sens. Merci, M. Le, le Président. Cela conclut les déclarations des députés. Rappel au règlement de la députée de Glengarry-Prescott. Merci, M. le Président. Je demande le consensus unanime pour par rapport au projet de loi 236. Nous voulons que la question soit mise aux voix pour qu'il n'y ait pas de délai supplémentaire par rapport aux frais de livraison. Oui. Député de Timmins, vous voulez parler du rappel au règlement? Député de Timmins. Nous aimerions avoir un débat rapide pour la deuxième lecture, afin que ce soit envoyé en comité et nous assurer que ce projet de loi s'applique à toutes les entreprises. La député de Glengarry Prescott-Russell demande le consensus unanime pour que la deuxième et la troisième lecture du projet de loi 236 soit annulée et que le vote soit amené pour que la question puisse être discutée. Accepté? J'ai entendu un non.